Bonjour. Donc, tu es avec moi, je m'appelle Jessica alias Kika de o de Radio, émission Kika Yenka, émission reggae, le mardi soir sur O2 Radio à Bordeaux. Oui. Tu fais du reggae, tu fais du Sega, tu fais du raga. Tu as sorti ton album le 12 mars 2021, Soi Sérieux. En quoi tu es sérieux Ben, Soi Sérieux, c'est plutôt. Passons au Soi Sérieux. Parce qu'il faut voir, il y a des musiques qui fait. Et... Donc c'est une musique qui fait Moi quand je viens, c'est pas son sérieux C'est pour ça, l'album s'appelle son sérieux, sérieux. D'accord, donc chose, c'est les choses Ouais D'accord <rire> ah, Ouais, on aurait pu penser qu'en espagnol Soy, chose ouais. Mais en fait c'est les choses Donc on passe aux choses sérieuses ouais. Donc tu bascules dans quelque chose d'autre Oui, sérieux, sinon tu t'engages C'est ça, tu t'engages dans le sérieux <rire> Raconte-nous l'apparition du pseudo Black Ayo Black c'est It's blue, it's blue. Avant, quand j'étais petit, tout le monde m'appelait Yo. Yo. Il euh, y, y, y a un gros Y sur mon front. D'accord. Et ouais, quand j'ai rentré dans le mouvement musical, j'ai joué c'est un 2 moi aussi. Et je me mais je vu Black Yo. Et quand j'ai fait du raga, je me Black Yo, c'est un peu trop Black Yo, les compositions. C'est un A, ah, Black Yo, l'oméco, Black Yo, l'oméco, Black Yo. Ça roule, c'est pour ça c'est devenu Black Yo. Et puis ouais. chantant. Ouais. Ah, c'est chantant, c'est créole, ça ouais. te ressemble. Ça te va parfaitement bien. Tu es dans la musique depuis, depuis plus de 20 ans. As-tu une formation musicale Oui, mon formation musicale, j'ai fait, fait ça pour le, je, je, une formation pour, le, pour les jeunes. Ça s'appelle Soldakas Et C'est pour ça que j'ai pris presque 11 ans pour faire l'album. Parce que avant, dans ces 11 ans, j'ai concentré mon, mon carrière à aider les jeunes. Les jeunes pour faire la musique, pour encadrer, je partage mon expérience musicale. Mm -hmm. Après, avec le temps, il y a mes fans qui m'ont dit « Oh non, fais encore un album, fais encore un album !» D'accord. Je dis « Ok !» Après, ans, je vais pas vous donner un album, je vais vous donner un double album avec, bien ouais. sûr, 22 ouais, titres <rire> Et du coup, tu envisages de développer quelque chose, Aline Maurice Ouais, j'envisage de continuer à aider les, les jeunes de, pour faire la musique. Il y a, il y a beaucoup de jeunes talents. Moi, je suis là pour empêcher ces jeunes là de tomber dans le mauvais fléau, le mauvais chemin. Eh oui. c'est mon combat. Et eh oui, un euh, peu comme Mandjoul, il fait au Mali euh, ou comme, euh, comme euh, d'autres peuvent faire au Sénégal aussi. Yeah, c'est euh, aider les jeunes à se développer par la musique. Exactement. Et c'est un très, très bon euh, message. C'est très bien. Quatre euh, albums, donc tu disais 22 titres, dont 10 featuring. La vie insulaire, l'île Maurice, tu racontes la vie en poésie et en musique. Est-ce que tu écris d'abord tes paroles ou ensuite tes musiques ou l'inverse Moi, sur ma guitare, je sais des mélodies. Après, d'après la vibration de mélodie, ouais. je sais une thème ouais. <rire> qui, qui parle avec le mélodie, Après, j'écris. D'accord. Donc, d'abord la mélodie. Ouais. Et ça t'arrive d'acheter des rédimes euh... Je n'ai jamais fait ça, mais la plupart des gens qui font du m'offrent du rhythm. pour que toi tu écrives tes textes là-dessus. C'est ça. Et c'est ouais. une bonne collaboration ensuite. Ouais. Parfait, <rire> parfait. On parle de, des, de, de, de la vie insulaire. On parlait des jeunes juste auparavant. Que penses-tu des jeunes insulaires qui rappent en créole ouais, ça, ça commence, à, à, commence à, à marcher parce que... Et le, rap, le rap, ça a baissé un peu ouais. à Maurice. Et là maintenant, là, je vois qu'il y a une nouvelle génération qui commence à devenir assez fort Et moi, je suis là. J'aime bien, j'aime trop le rap pour tout ça. Et j'ai fait tout pour les aider, pour se faire connaître. Et maintenant, il y a plus de facilité avec Internet. Ouais. C'est un plus facile qu'avant avant quoi donc tu soutiens que ce soit rap c'est gay reggae tu soutiens ouais c'est comme ça que j'ai commencé mon ah oui, bah bien sûr quel que soit le style de musique tu soutiens et ouais. c'est très bien le sens du reggae pouvoir faire passer le message au plus grand nombre par la musique est ce que tu penses que la musique est partout malgré la vie chère et la difficulté pour s'équiper la musique pour moi la musique est partout c'est déjà la musique pour moi c'est plus joli le langage qu'on peut, on peut communiquer avec, avec la musique, même la vie comment. Mais moi, je, je vois que la musique est partout parce que je regarde aujourd'hui à Reggaesenska. Je ne savais pas qu'un jour que Black Ayo va jouer à parce que Pour moi, c'est un exemple pour, pour les jeunes qui n'ont rien, qui n'ont pas d'argent. Mais avec persévérance dans mm -hmm. la musique, mm -hmm. on peut briser les frontières, on peut faire des grandes choses. Ouais. Euh... Même si on n'a pas de transistor chez soi ou si on n'a ouais. pas internet, on peut aller trouver la musique dans la rue. Mais oui, c'est ça. Pour moi, c'est euh... comme ça. J'ai comme, comme commencé ça, dans ça, la rue, sais. moi. Ouais. <rire> ah ouais. Génial. Donc, le 12 mars 21, tu as sorti cet album de 22 titres Soze, sérieux, yeah. si je le prononce bien <rire> comme il faut. Euh, merci beaucoup, Plakaio. Merci à vous. On beaucoup. te retrouve sur les réseaux sociaux Ouais, mais oui, j'aime bien aussi là de que l'agence social je vais avoir plein de plus de followers encore. Là, là. Merci vrai oui. merci et oui, et à, tu à toi. tu as passé des bonnes bien vibes au public, tu les as fait bouger. Félicitations. Arrête. Le ségué c'était merveilleux. Merci encore à toi. Merci l'autre tu aussi sais, merci beaucoup. Bises. <rire>